Je crois j'ai pu danser là. Que je me lasse et que je m'enlise, il faut que je crache sur ton pare-brise de la lasagne. Sur mon rose beef, je me tape un ou hyper gros kiff je suis pas Roti, je suis pas maroti. Je cherche l'amour avec un algorithme. Gary Cooper, Romain Gary, Garogori, l'agent Cooper, je découpe au cutter mes personnages favoris, pour les assortir dans un pot de fleurs d'être hyper productif, je regarde les feuilles des arbres Qui s'agit C'est magique, gîte, gîte, gîte. Je pourrais encore te dire les mots qui vont dans le même sens, mais aucun